Bonjour, cette petite vidéo du tutoriel pour vous indiquer comment s'inscrire, s'enregistrer sur AppuReg et tester la salle de visioconférence. J'entre mon adresse email pour la première fois, je valide et le système me crée automatiquement mon compte. Qui plus est, il va directement me connecter et je vais recevoir un email de confirmation. Voilà, je suis dans mon compte, à la partir de mon adresse mail, il m'a directement créé un pseudonyme de connexion et j'ai toutes mes informations, ici, que je pourrai consulter plus tard. Allons à la salle de test. Je me suis connecté et le mot de passe est apureg. Je copie et je colle, c'est plus facile. Et je rejoins la salle de test. Je me connecte uniquement au serveur de la salle de test. Et le chargement des modules intervient aussitôt. Je peux choisir soit l'écoute, soit le microphone. Je choisis mon microphone. J'autorise un test, intervient, et nous voici dans la salle de visioconférence. Ça, c'est moi. Je peux choisir ici de partager ma webcam. Je refuse, je ne veux pas le faire pour l'instant. Et vous voyez ici l'interface où la présentation des divers documents pourra être affichée durant un cours. Ici, le chat. Avec un chat privé s'il si y a plusieurs personnes, je peux choisir la taille de la police, choisir la notification et changer la disposition des fenêtres. Ces séances peuvent être enregistrées, bien évidemment. Vous avez ici des informations pour les raccourcis clavier. Et une fois que j'ai terminé, il me suffit de cliquer en haut à droite oui je suis sûr et vous serez automatiquement redirigé à votre compte s'il si y a des enregistrements ils seront ici membres, mes enregistrements mais il faudra être connecté bien évidemment voilà c'est tout pour cette petite vidéo d'introduction comment se connecter à la salle de test en créant mon compte, vous voyez que c'est très rapide, je vous enjoins à le tester, le cas échéant, pour vérifier la compatibilité de votre ordinateur avec le système. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une excellente journée ou soirée. Au revoir.